I'm a, I'm We mi and Baba, you tear? Baba, No mm -mm -mm. yeah. T'as beau, y'a misère, baba Bye-bye. Eva Don don don don don don don don don don don don don don C'est ma barre, y'a eu Ayé, C'est mama why you play? Yeah, you a No, <speaking> no, <in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Père éternel, je te rends grâce. Je te dis merci encore Seigneur pour cette merveilleuse journée. Père, je te rends grâce Seigneur mon Dieu pour la vie de chaque adoratrice, de chaque adorateur sur cette plateforme Seigneur. Merci de nous avoir protégés. Merci éternel Dieu Tout-Puissant d'avoir permis Seigneur mon Dieu que nous vacuons à nos occupations et que nous revenons sains et saufs. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous accordes de voir ce nouveau jour et nous et chaque membre de nos familles. Seigneur, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te remercier, Papa. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour ton amour, Père, envers nous. Nous voulons t'honorer encore ce soir, Seigneur. Tu es digne d'être honoré, Père éternel. Ce soir, nous venons dans ta présence encore, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Yahweh. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir pardonné nos offenses, de nous avoir rachetés en sacrifiant tout ce que tu avais de plus cher, Seigneur mon Dieu, pour nous. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te remercier, Papa. Et... Éternel, je te prie Seigneur. Seigneur, écoute ma prière. Père, je crie à toi ce soir. Je me mets à genoux, moi et tes fils Seigneur et tes filles Seigneur. Pour implorer ton pardon, papa. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Papa. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu t'es fait pauvre pour nous, Seigneur, pour que nous soyons riches, Papa. Tu as pris nos douleurs, Seigneur. Tu as pris nos meurtres ici à la croix, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous venons encore te demander pardon, Père. Pardon pour tout ce que nous avons fait, Yahweh, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa. <rires> Na na a na one seer, one of the seer, one of Na na na Oh, my Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, pour ta fidélité et pour ton amour, Père éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que toi, Seigneur mon Dieu, nous n'avons personne d'autre que toi, éternel Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce ce soir. Père, merci parce que papa... Merci, Père, de nous avoir pardonné, d'avoir pardonné nos offenses éternelles, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés en sacrifiant ton fils à la croix, Papa. Nous voulons te dire merci encore ce soir. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu t'es fait pauvre pour nous, Papa, pour que nous soyons riches, Père. Oh, Seigneur Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as pris nos douleurs, nos meurtres aussi à la croix, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous venons, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Avant de t'adorer, Père, nous te demandons pardon. Pardon pour tous nos manquements. Pardon, Seigneur, pour ce que nous avons fait, qui ne t'a pas honoré, Père. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que nous avons eu à, à dire, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, qui ne t'a pas plus, Père, consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Papa. Parce que toi, tu nous pardonnes, Seigneur, mon Dieu. Père, nous voici ce soir pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, nos péchés nous seront pardonnés, Seigneur. Ce soir, nous venons encore, Seigneur, te demander pardon. J'aimerais dire merci à l'adoratrice Cathy euh, Je suis sûre que beaucoup d'entre vous Quand j'ai passé euh, L'annonce cet après-midi En disant que J'allais passer, je suis censée passer le 28, mais j'ai eu à prendre un engagement et j'ai oublié complètement que je passais le 28. Et euh, j'ai appelé l'adoratrice Catherine et je lui ai demandé, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais me positionner le 28 pour toi. Tu peux prendre ma place le 18. Que le Seigneur te bénisse, adoratrice Catherine. J'aimerais qu'on souhaite bienvenue aussi à l'adoratrice Chantal, c'est bien ça si je ne me trompe pas. Euh, comme mon pasteur a l'habitude de dire, elle est au bon endroit et au bon moment. Que le Seigneur te bénisse et est bienvenue dans ta nouvelle famille. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm, say. j'ai péché Seigneur accepte-moi et mes lames ce soir Seigneur aïe Babaé Ma J'ai péché Seigneur pardonne-moi éternel Dieu pardonne-nous Seigneur car nous avons péché Seigneur mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mmh, mmh. Merci Seigneur d'avoir accepté notre pardon Seigneur Merci Seigneur mon Dieu Papa Merci parce que Père Tu as pris la place pour nous Seigneur Nous voulons encore te dire merci Seigneur Merci de nous avoir pardonné Adorateur, adoratrice La dernière fois Maman Georgette a donné un, pack, un verset biblique Isaïe 62. Et j'ai dit, je vais saisir ce passage pour moi. Je vais saisir ce passage pour moi. Et tout au long de cette journée, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Et comme d'habitude, j'ai dit, Saint-Esprit, remplis-moi. C'est toi qui vas parler, ce n'est pas moi ce soir. Saint-Esprit, je veux que tu prennes la place et non moi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce verset. J'ai commencé à, à le lire. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour cela. Isaïe 62. Alors, nous allons lire. Hmm. Isaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Donc, elle a dit la dernière fois, euh, au niveau de Sion, chacun doit mettre son nom. Pour l'amour de Annie-Claude, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je dis merci au Père. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de ne pas se taire devant nos soucis. Il n'y a que lui seul qui est capable de ne pas nous laisser devant une situation. Il ne peut pas nous donner une situation qui soit au-dessus de nos forces. À chaque fois que nous sommes faibles, c'est lui qui nous fortifie. Alors c'est pourquoi ce soir, je veux bien aimer que nous levons nos mains pour l'adorer, pour adorer le Père. Parce que c'est lui seul. Il est le Dieu que nous-mêmes nous ne pouvons pas imaginer. Le Dieu de toutes les situations. Quand il dit, quand il dit une parole personne ne peut contester sur ce qu'il a dit. Alors ce soir, je veux que nous l'adorons. Je veux que nous lui disons merci. Parce que personne ne peut contester sa parole. Parce que quand il parle, quand il dit quelque chose, personne ne peut contester. C'est pourquoi ce soir Seigneur, nous venons encore te louer. Nous venons encore te célébrer Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh Yahweh Je À jamais. À jamais. Je ne me suis pas connecté lors de la soirée de euh, pardon. Lors du passage de l'adoratrice euh, Sophie Kofi. Où elle disait que la parole, toutes les paroles que nous donnons sur cette plateforme, toutes les paroles que nous proclamons ne sont pas en vain. Bien aimé, je veux vous dire que tout ce qu'elle a dit n'est pas faux. Parce que Dieu est notre Dieu et il est notre berger. Un berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et moi, ma dévie c'est le Salut de Jérusalem. Oui, c'est ma devise. Moi, je veux voir sa gloire. Je veux voir la gloire de mon papa. Se manifester dans ma vie. Se manifester dans la vie de tout un chacun. Oui. Mon père dit, pour l'amour de Annie-Claude, il ne va pas se taire. Pour l'amour de l'adoratrice Corinne, il ne va pas se taire. Pour l'adoratrice de l'adoratrice Georgette, il ne va pas se taire. De Matos de tous les adorateurs sur la plateforme notre papa ne va pas se taire et je crois qu'il a déjà commencé parce que les témoignages sont en train de couler il nous avait promis que nous allons témoigner que les témoignages on n'a on pas idée des témoignages qui vont être donner sur cette plateforme. Ah oui, parce que notre papa est fidèle. Notre papa est fidèle. Père, je viens te rendre grâce encore, Père éternel, pour l'amour que tu as pour chaque adorateur, Seigneur, et que tu ne te taises au point, Seigneur, mon Dieu, jusqu'à ce que leur salut paraisse, Seigneur. Oui, éternel, mon Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Oh Seigneur, nous venons encore te célébrer, nous venons te dire merci, Papa nous venons te célébrer Yahweh, oui, tu es notre papa Seigneur, tu es notre bon berger Seigneur, tu as donné ta vie pour nous Seigneur, oui, oh Seigneur mon Dieu, ah, nous élevons nos voix ce soir pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer Papa, aussi longtemps que la situation de quelqu'un va persister sur cette plateforme, nous allons continuer à te chercher, Seigneur. En secret, nous allons continuer à te chercher. Oui, jusqu'à ce que notre salut paraisse, Seigneur. Jusqu'à ce que ta victoire paraisse éternelle, mon Dieu. Oui, beaucoup ont déjà commencé à témoigner. Adorateur, ne t'inquiète pas. Adoratrice, ne t'inquiète pas. Comme les témoignages sont en train de couler, nous aussi. Oui, moi je vous ai dit, je viendrai témoigner. Je ne vois même pas encore. Je vous dis, même pas encore, la lieu même de mon témoignage, mais j'ai foi en mon Dieu que je viendrai témoigner. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous sommes défavorisés. Chacun de nous, nous viendrons témoigner sur cette plateforme, parce que notre papa est fidèle. Oh, c'est pourquoi je veux chanter devant le trône. À jamais. À jamais. Ah, Seigneur, merci papa. Et se prospère. ton saint, saint, Saint, Saint. Oui, Seigneur, tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint, Père éternel. Tu es Saint, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, tu es Saint. Oui, Seigneur, tu dis, pour l'amour de Sion, tu ne te tairas point. Pour l'amour de Jérusalem, tu ne prendras point de repos. Pour l'amour de Annie-Claude, tu ne vas pas te taire, Seigneur. Pour l'amour, Père éternel de... L'adoratrice Micheline, Seigneur, tu ne vas pas te taire, Seigneur, pour l'amour éternel, mon Dieu, mon roi de chaque adorateur, Seigneur, mon Dieu, tu ne vas pas te taire, Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur, oui, Père éternel, tu as dit jusqu'à ce que ton salut paraisse, Seigneur, nous sommes des victorieux, nous sommes des favorisés, Seigneur, et tu nous as donné, oui, Père, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances du monde, Seigneur, nous te faisons confiance Seigneur Merci Papa, merci parce que nous sommes des privilégiés Merci Père éternel parce que tu nous as choisis Éternel Dieu Tout-Puissant Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume Alors les nations vautront ton salut Oui Père, les nations vautront Seigneur mon Dieu Que nous sommes des victorieux Éternel Dieu Oh merci Papa, merci Papa Merci éternel Dieu tout puissant, oh Seigneur et tous les rois ta gloire, on l'appellera d'un nom nouveau, c'est quoi ton nom, c'est quoi le nom de ta situation, ces maladies, notre papa donne la guérison, c'est quoi le nom de ta situation, le célibat, notre papa te donne le mariage, un mariage pas n'importe lequel, un mariage vraiment. Selon la gloire du Père, oui, un beau mariage, si tu es célibataire, commence à préparer, commence à préparer ta robe, si tu es célibataire, commence à préparer ton, ton environnement, oui, prépare-toi comme si il est déjà là, prépare-toi comme si l'homme de ta vie est déjà là, oh Seigneur, merci, merci Seigneur mon Dieu, c'est quoi le nom de ta situation, c'est quoi, c'est quoi c'est quoi le nom de ta situation Tu as été blessé. Mon papa se soit dit, lui, il pense les blessures. Mon papa se soit dit, lui, il est le Dieu qui donne la joie. Oh Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Merci, Yahweh. Oh Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, papa. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint ça, ça, ça. C'est quoi le nom de ta situation en ce moment? Est-ce une maladie? Est-ce un célibat? Est-ce une blessure? Est-ce une blessure émotionnelle? Est-ce que c'est un dossier que tu attends? Est-ce que c'est un dossier que tu attends? Maman Georgette a fait son témoignage ici la dernière fois qu'elle se disait, « Mais comment est-ce que je vais partir, Seigneur? Je n'ai rien dans mon compte. Mon compte est vide. » Mais lui, il dit dans sa parole, « Il nourrit les oiseaux du ciel à plus forte raison, nous. Nous n'allons manquer de rien. Il est notre pouvoir. » Regardez, le témoignage, de maman Georgette a été tellement édifiant. En tout cas, moi, vos témoignages, ça m'édifie. Je dis, moi-même, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Ça me booste. Ça me donne vraiment la force. Et je dis, je vais m'accrocher, Seigneur. Je vais m'accrocher, Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je vais saisir la victoire. Je vais saisir, Seigneur, et je viendrai témoigner. Sur cette plateforme, Seigneur, ta fidélité et ta bonté dans ma vie éternelle, Dieu. Oh, merci, Père éternel. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Oui, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône parce qu'il est saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est assis. Oui, Seigneur, mon Dieu, je vais l'adorer parce que lui seul est digne. Il est digne, Seigneur. Et qui vient je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Ô oh Seigneur, le nouveau nom, Seigneur, tu as déjà tout fait à la croix pour nous. Et tu dis même dans ta parole, Papa, qu'il n'y a plus de condamnation, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu le dis dans ta parole pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, nous venons te célébrer. Ô oh Seigneur, oh Papa Merci papa, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci mon roi. Saint, ça, Saint, ça. Oh, tout ce que tu as déterminé Seigneur avec ta bouche, elle est déjà accomplie Seigneur. Je dis mon frère, ma soeur. Peu importe par quoi tu passes, notre papa est fidèle, notre papa est fidèle, son temps n'est pas notre temps, moi c'est ce que j'ai compris, notre temps n'est pas le temps de Dieu, moi j'ai compris cela et depuis ça je suis calme, je suis calme, je sais que mon papa est fidèle. Et je vais avoir un nouveau nom Moi aussi, je viendrai témoigner. Oui, Seigneur, parce que nous sommes tous défavorisés, Seigneur. Je veux te dire merci encore, Seigneur, pour les différents témoignages, Seigneur, qui sont en train de se préparer. Seigneur, nous saisissons, nous saisissons pour nous, Seigneur, mon Dieu. Ah non, non, non, non, non, les anges ne vont pas passer, Seigneur, et ne pas nous donner notre colis, Seigneur, parce que tu avais déjà préparé à l'avant, Seigneur. Tu connaissais la fin de nos situations, Seigneur, mon Dieu. Tu le connaissais même avant. Avant nous-mêmes, Seigneur, oui. Mais seulement la situation parfois semble difficile, qu'on s'est dit, mais il nous a abandonnés. Non. Notre papa demeure l'unique. L'unique et personne ne peut contester. Ah oui. Ah. les témoignages, oh mon Dieu tu es bon tu es bon Seigneur tu es bon, éternel Dieu tout puissant même aujourd'hui à minuit il peut te faire un témoignage, reste seulement dans l'attente mon frère, ma soeur je vois des témoignages je vois des témoignages inimaginables quelqu'un même qui croyait que le Seigneur a abandonné, que le Seigneur oh c'est fini pour lui, même bon laisse moi te dire ce soir que mon père ne conteste pas avec lui. Mon papa est tellement fidèle. Je dis, je vois des témoignages. Ah, Seigneur, nous te rendons déjà grâce, Seigneur mon Dieu, pour les multiples témoignages, Seigneur. Ah, oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir racheté un frère. Merci d'avoir racheté une sœur, Seigneur mon Dieu, sur la plateforme. Oui, papa, tu es fidèle. Il y a quelqu'un qui a beaucoup crié à toi. Il dit, Père, jusqu'à quand Jusqu'à quand vais-je attendre, Seigneur Jusqu'à quand, éternel Dieu tout puissant, vais attendre, mais père, le collier délivré. Le collier est délivré, éternel Dieu. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Seigneur mon Dieu. Oh merci, Papa. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Yahweh. Saint, Saint. Éternel Dieu, merci Papa, merci Papa parce que tu es saint. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci Yahweh, tu es saint Seigneur. Nous te célébrons Papa pour ta, pour ta sainteté. Oui Yahweh. Ah Seigneur. Oh oui. Je disais tantôt qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui dit Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Moi-même la première. Oui oui oui oui oui. faut pas que je que je cache oui. il y a de cela 3 je disais mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Seigneur mais dans le somme 22 au verset 2 il dit mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné en tant qu'enfant de Dieu oui c'est ce qu'on se dit moi particulièrement il y a de cela trois jours je demandais mais pourquoi m'as-tu abandonné et t'es loin tu sens me secourir sans écouter mes plaintes, Seigneur. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es Saint, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange. Ah oui, comme l'adoratrice Kofi disait, venez prendre vos colis. Venez prendre vos colis. Je dis, il y a quelqu'un comme moi ici qui se pose la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi depuis, Seigneur, tu ne m'as pas... Pourquoi depuis, Seigneur, tu ne me réponds pas? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un comme moi, oui, qui crie depuis au Père. Mais mon frère, laisse-moi te dire que ton colis est là. Alors viens le saisir. Ah oui, ah oui. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Oh, Yahweh. Saint, Saint. Saint, Saint. Et dans le Psaume 18 le papa dit il me délivrera de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi ah oui ce soir nous saisissons notre colis parce que là où l'ennemi nous avait bloqué notre papa vient dire ce soir au milieu de l'adoration, au milieu de la louange. Ah mon frère, prends ton colis, prends ton colis, prends ton colis et tu feras partie de ceux qui vont témoigner le 10 avril. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te rends encore grâce, papa. Je te dis merci encore, Seigneur, car tu es saint. Tu es saint, Père éternel. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimé, je souhaiterais qu'on qu continue de prier pour... Euh, pour les deux ans de la plateforme j'aimerais qu'on continue de dire merci à dieu je dis merci j'aimerais qu'on continue de dire merci à dieu pour les deux ans de la plateforme merci seigneur mon dieu tout puissant pour les deux ans de la plateforme éternel dieu tout comme j'ai dit la dernière fois oui nous devons nous mettre à l'abri pour ces deux ans pour le célébrer pour lui dire merci parce que s'il a permis que nous voyons la deuxième année, c'est tout simplement par sa grâce. Éternel Dieu, nous te rendons grâce encore papa. Nous te rendons grâce Seigneur mon Dieu pour le 10 avril Seigneur. Nous te disons merci Père Éternel parce que toi tu connais déjà la salle. Nous te disons merci Seigneur pour chaque adorateur et pour chaque adoratrice. Pour chaque personne Seigneur mon Dieu qui, qui va se déplacer Seigneur mon Dieu. Pour, des pers pour toute personne Seigneur mon Dieu. Ils feront le déplacement éternel, mon Dieu, mon roi, pour, pour, pour Abidjan. Seigneur, nous te disons, Père, de prendre contrôle, Seigneur, que leur départ, Seigneur, mon Dieu, soit béni et que leur retour également soit béni, éternel Dieu. Nous venons, Père éternel, te dis, Père, oui, prends contrôle également, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les appareils, pour tout ce qui va concerner, papa, cette cérémonie, Seigneur, nous te supplions, Père, c'est toi seul, tu connais la salle, tu connais le lieu, tu connais, Père éternel, là où nous allons prendre le matériel, Seigneur, c'est toi qui va pour, c'est toi, Seigneur, qui pourvoiras, éternel, mon Dieu, mon roi, à tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, à tout ce que nous avons besoin, Seigneur, à ce soir, Père, nous venons déposer, Seigneur, ces deux ans, entre, au pied de ta croix Seigneur, oui Père éternel, pour que Papa, tu puisses encore Seigneur, te manifester Seigneur, pour que tu puisses également Seigneur, te manifester au travers de ceux qui seront invités Seigneur, oui, que eux-mêmes témoignent Seigneur, oui, que tu es saint, Seigneur et que nous servons un véritable Dieu Seigneur, oui Papa, oh Seigneur, Commence à préparer les cœurs, Père éternel, des personnes qui seront invitées, Seigneur. Commence à préparer les cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour les différentes invitations qui seront données ce jour-là, Seigneur, pour que nous te célébrons, pour que nous venons t'adorer, pour que nous venons t'exalter, oui, Père. À jamais, à jamais, les autres je t'adore et se prostène Tu es Saint Seigneur, tu es Saint Yahweh Te chanter, Seigneur, pour ce deuxième anniversaire, Seigneur. Mmh. Bien-aimé, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Proverbes, Proverbes 22. Oui, j'ai j'ai dit au, au début de mon passage du à mon tout premier passage du mois de janvier 2022 que vraiment j'ai j'ai une soif pour les enfants je sais pas pourquoi et je suis pas la première personne à parler de ça il y a Emma l'adoratrice Emma qui a dit la dernière fois oui que nous devons prier pour nos enfants je vous dis moi j'ai cette soif là je sais pas pourquoi mais je sais que il y a beaucoup de parents dans la plateforme qui sont dans le besoin alors j'ai choisi pour nous le livre de Proverbe 22. Le livre de Proverbes 22, verset 66. Proverbe 22, verset 66. Alors, est-ce que je ne me trompe ou pas Je n'ai pas pris le bon verset. Alors, alors c'est Proverbe 22, verset 6. Voilà. La parole de Dieu dit, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà. C'est ce que le Seigneur dit. Bien-aimés, je prie que nous venons devant le Père et, et, et que chacun de nous, nous puissions implorer Papa pour nos enfants. Que nous puissions demander au Père de donner un cœur. Oui, le cœur qu'il désire pour chacun de nos enfants. Oui. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter la musique de, de, euh, du fils de maman Angelina Debo. J'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Je pense qu'il chante avec son épouse, si je ne me trompe pas. Et moi, au fond de mon cœur, je disais, ah Seigneur, j'aimerais que ma fille aussi rencontre un homme comme celui-là. Ah oui, je criais comme ça à Dieu, au fond de mon cœur. Et il y a aussi le fils de maman Cathy, l'adoratrice Catherine. Je vous dis, le, le petit, il est bouillant, quoi. Le petit, il est bouillant. Mais tous les jours que je partais chez elle, je disais, mais un enfant de cet âge, sincèrement, à 18 ans. Il rentre de il part le matin, il revient, il est dans sa chambre. Quand il ne dort pas, il est en train d'adorer la maison. La maison, même en train de secouer comme ça, tu me dis « Bon Dieu, mais toi, tu n'adores pas Dieu, Annie. » Il te faut encore beaucoup d'efforts. Hein. Il te faut Vraiment, il, il te faut crier à Dieu. C'est pourquoi moi, je dis « Quel que soit ce qui va se passer, je ne vais pas passer un moment sans me mettre au pied du Père. » Pour lui dire, « S'il te plaît, papa, les enfants que tu as mis à nos côtés, là, Seigneur, hein c'est notre avenir. Oui, Seigneur, nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Seigneur. Ces enfants que tu as mis à nos côtés, ce sont nos anges, Seigneur. Oui, nous ne devons pas faire l'erreur. Nous ne devons pas faire l'erreur, bien aimé. Oui, de les laisser passer. Ah oui. Comme je dis toujours, nos parents nous ont donné ce qu'eux, ils ont reçu. Mais aujourd'hui, on connaît le Seigneur. Oui, on connaît le Seigneur. Est-ce que vous allez être content que vos enfants demain ne servent pas Dieu? Oui. Ah non, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Non, non, non, je ne pense pas qu'il y a un parent. Ici, qui, qui peut être content, qui peut être content. Il y a l'adoratrice Emma qui disait que sa fille, sa fille qui passe tout le temps sur la plateforme, est la seule, oui, parmi tous ses enfants, oui, nous devons prier les uns les autres pour nos enfants. Oui, oui, oui, nous devons prier, oui. Nous devons prier. Je vous dis, au fond de moi, ça boue. Ça boue, ça ne fait que dire enfant, enfant, enfant. Oui, j'ai pris l'exemple de deux. J'ai vu le fils de maman, Angelina. Et le fils de Tata Kat, je vous dis, l'enfant même a un compte, c'est quoi? Euh, bon, je ne suis pas très, je ne suis, suis pas très, très, très dans la technologie, oui. Je crois sur WhatsApp, il a un programme avec plusieurs enfants dans le monde, hein pour parler de Jésus. Et je vous assure que les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es ici, ce soir, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Et je dis, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un sur la plateforme, oui. Et son désir aussi est ardent comme le mien. Oui, son désir est ardent. Il dit, Seigneur, oh, papa, fais quelque chose pour mon enfant. Seigneur, montre le chemin que mon enfant doit suivre. Seigneur, oui, oh, éternel Dieu Tout-Puissant, je veux encore te célébrer, Seigneur, pour la vie de chaque enfant. De chaque adorateur seigneur car ils sont l'avenir de leurs parents seigneur c'est pourquoi nous en tant que parents seigneur mon dieu nous devrons les instruire seigneur enfin qu'ils ne se détournent pas perdre la direction qui doit vous suivre papa ah seigneur nous te supplions ce soir je dépose chaque enfant je dépose chaque enfant seigneur à tes pieds seigneur pour que toi tu le façonnes seigneur comme toi tu veux pour que toi seigneur tu moules seigneur comme toi tu veux seigneur nous nous sommes tous simplement le vase, Seigneur, que tu peux utiliser, Seigneur, mon Dieu. Oui, pour pouvoir venir à tes pieds, Seigneur, pour toucher le cœur de nos enfants, pour incliner leur cœur, Seigneur, mon Dieu, vers la direction que toi tu désires. Oui, Seigneur. C'est pourquoi tu as permis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces enfants naissent, oui, Seigneur. Oui, papa, nous venons encore ce soir, Seigneur, t'adorer, te dire merci encore, Seigneur, parce que toutes les paroles qui sortent de cette plateforme, papa, concernant nos enfants. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es, tu es, tu es là, Seigneur. Ces paroles, Seigneur, mon Dieu, ne seront pas vaines, Seigneur. Et l'ennemi ne pourra pas contester, Seigneur, parce que nos enfants vont te servir. Nos enfants seront des adorateurs. Moi, j'ai ma fille de 8 ans, ma fille dont je vous parlais la dernière fois, qui dit, maman, moi, je vais faire dans banque et finance. Oui, et je vais servir Dieu. Ma fille de 8 ans, à chaque fois qu'elle va à l'école, parce que moi, je leur ai dit, s'il y a quelqu'un qui vous donne n'importe quoi, Quoi que ce soit un que ce soit un... un, un, un je sais pas, un crayon, un bracelet, ma fille prie. Donc, quand elle revient, elle me dit, « Maman, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a donné un bracelet, j'ai prié dessus, hein? j'ai prié dessus, mais j'ai mis ça dans mon sac et j'ai dit, « Je vais encore venir dans la maman. Elle va prier. « Ah, Seigneur, je te dis, Père éternel, donne cette tension, éternelle, Donne cette tension, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne ce zèle, Seigneur, à chaque enfant, de chaque adorateur, Seigneur. Oui, Père éternel, de pouvoir, éternel, mon Dieu, avoir le discernement, de pouvoir avoir le discernement, Seigneur, du bien et du mal, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous sommes sur la plateforme éternelle pour t'adorer. Même les plus rebelles, Seigneur, vont se prosterner. Oui, Seigneur, même les plus rebelles. Moi, je me souviens encore. Oui, j'avais déjà donné le... Euh, moi, je veux dire, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur Jésus. Et chaque fois, il y a ma mère qui était venue me rendre visite quand j'avais accouché. Elle dit, mais toi, tu ne lis jamais ta Bible, hein? Tu ne lis jamais ta Bible. Dieu est, Dieu est. Ah, tu aimes la télé. Tu peux te réveiller le matin. Tu es devant, tu es devant M6. Tu regardes les reines du shopping. Les reines. Ça n'apporte ça rien à la vie, ma fille. Les reines du show. Elle dit, hé, moi aussi, je dis, mais la vieille, là toi, tu parles trop. C'est, lis ta Bible. Si tu veux, lire ta Bible. Lis ta Bible. Oh, Aujourd'hui, c'est moi-même qui cherche la Bible. Oui, oui, oui, oui, je cherche la Bible. Je cherche la Bible pour lire. Je cherche la Bible pour lire. Et depuis que je passe sur la plateforme, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis encore l'initiative Oui, parce que ça me permet de faire mes recherches, ça me permet de connaître encore le Seigneur davantage, ça me permet, oh papa, j'oublie même mes soucis, j'oublie mes fardes. quand je sais que je vais passer, je suis bouillante, je suis bouillante, toute la journée là, je ne veux même pas que quelqu'un m'embête, je suis en mode méditation, je suis en mode méditation, oui Seigneur, je veux te rendre gloire pour cela, et je te dis merci Seigneur, merci pour la vie de chaque adorateur, merci pour les serviteurs zélé que tu es en train de préparer, Seigneur mon Dieu. Oui, oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Nos enfants, Seigneur, vont te servir. Ils iront des nations. Oui, papa, ils iront dans des nations, Seigneur, proclamer ton nom, proclamer ton nom. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cela. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci. Oh, Seigneur, nous voici, papa. Donne-nous la puissance, Seigneur, et la force, Père, d'éduquer ses enfants, d'éduquer ses enfants, oui. Le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, verset 4. Oui, il dit... Excusez-moi. Je ne sais pas. Le livre d'Ephésiens. La parole de Dieu dit n'irritez pas vos enfants. Oui, nous en tant que parents. Pardon, nous en tant que parents, parfois nous, nous, nous irritons nos enfants. Nous irritons. Nous irritons nos enfants, mais je prie que le Seigneur commence à nous toucher. Je prie que le Seigneur commence à nous préparer. Oui, afin que nous soyons des modèles pour nos enfants. Je prie, oh, que le Seigneur nous prépare. Oui, pour que nous soyons des enfants, pour, pour que nous soyons des exemples pour nos enfants. Oui, Éternel du Tout-Puissant nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans la vie de nos enfants. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force de les éduquer. Donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu, de les apprendre à te connaître, Seigneur, parce que tu es Alpha, parce que tu es Oméga. Papa, nous venons encore te rendre grâce ce soir. Nous venons encore te bénir. Nous venons encore te dire merci, Seigneur. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Oui. Merci, Papa. Merci. Je disais la dernière fois, parents, écoutons aussi nos enfants oui parce que parfois hum, ça sonne oui parce que parfois l'enfant veut faire quelque chose et nous on dit non non non non non ça n'est pas bon pour toi ça n'est pas bon pour toi je parle à quelqu'un sur la plateforme tu as un enfant qui a envie de faire quelque chose mais tu es en train de contester tu dis non non non non non ça là non non non non non non non c'est pas bon c'est pas bon pour toi laisse l'enfant faire ce qu'il veut faire laisse l'enfant faire oui il y a quelqu'un sur la plateforme qui a un enfant qui veut faire quelque chose quelque chose qu'il aime mais toi le parent tu es en train de vouloir choisir ce que toi tu veux laisse cet enfant choisir et toi parent tu ne vas pas tu ne vas pas regretter, tu ne vas pas regretter le choix de cet enfant, laisse l'enfant faire ce qu'il veut, ah oui, Seigneur nous t'exaltons, nous te bénissons éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons encore Seigneur pour ta fidélité, pour tes bienfaits éternel Dieu Tout-Puissant, merci père, merci papa, merci parce que tout ce qui a été déclaré Seigneur n'est pas en vain. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te bénir pour ta fidélité. Je veux encore te bénir, Seigneur mon Dieu, pour toutes les paroles qui ont été proclamées sur cette plateforme ce soir. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Adorateur, adoratrice, nous tirons déjà à la fin. Et comme d'habitude, j'ai choisi cette musique pour la fin. Merci Seigneur. Merci Papa pour ton amour. Merci Yahweh. Mon oh, Papa, je te faisais. Mon oh, Jésus, oh, je te faisais. Ah Seigneur, merci. Merci de nous avoir pardonné, Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour l'adoratrice Chantal. Merci, Éternel, mon Dieu, pour la vie de chaque adorateur, Seigneur. Merci, Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la vie de chacun de nos enfants. Chaque enfant, l'enfant de chaque adorateur, Seigneur. Oui, parce que tu connais le plan, Seigneur, que tu as pour chaque enfant, Seigneur. Et si je continue d'insister, c'est parce que Seigneur, le Seigneur veut que nous préparons nos enfants. Parce que la terre, vraiment, le monde est devenu, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, rien, rien, rien, rien pour pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui suivent vraiment l'actualité, c'est ma soeur qui dit souvent que la terre est sale. Ah oui, la terre est vraiment sale. Donc nous devons doubler de vigilance et de force. Je dis surtout pour nos enfants parce que moi-même, je me demande mais où est-ce qu'on va? J'ai l'impression que le diable même a quitté l'enfer pour venir s'installer sur la terre. Où est-ce qu'on va? Le monde va tellement mal, tellement mal, surtout pour la jeunesse. Surtout pour la jeunesse, pour ceux qui suivent l'actualité. On a parlé de cinq filles qui ont été... Euh, euh je sais pas. retrouver mot dans un appartement à Abidjan. S'il vous plaît, prosternons-nous pour protéger nos enfants. Oui, ce n'est que par la prière et, et dans l'adoration. Et nous viendrons témoigner. Oui, il n'y a que le Seigneur qui peut nous montrer la direction à suivre. Il n'y a que lui qui peut nous donner, oui, la sagesse pour pouvoir éduquer ses enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mettons-nous à l'abri. Je vous dis, quand je vois, par exemple, le fils de maman Angelina, le fils de maman Cathy, je dis... Moi, je prie, Seigneur, que mes filles n'ont un mari comme ça. Oui, il n'y a pas d'homme parfait, mais vraiment, Seigneur, au moins, ta crainte, là, c'est quelque chose. Papa, fais-moi cette grâce-là. Oui, c'est le désir de mon cœur. Oui oui, oui, oui, oui, oui, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous cela. Nous, en tant que tes adorateurs, nous, en tant que tes adoratrices oui, nos enfants vont faire des beaux mariages. Nos enfants auront une, une grande destinée. Ah, oui, parce que nous, nous les aurons préparés, oui. Parce qu'on les a déposés au pied de la croix. Et le Seigneur les a moulés à sa façon. Et personne, personne, personne, personne ne pourra venir détruire ce moulin. Oui, parce que nous, déjà en tant que parents, on a été choisis. On a été choisis. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là. Oui, on a été choisis. C'est une faveur. Oui, on pouvait ne pas répondre à l'appel. Mais quand Dieu te choisit, il te choisit. Tu montes, tu descends, c'est pour un but. Tu montes, tu descends, il t'a choisi. Père, nous voulons encore te dire, nous te faisons ces Seigneur pour la vie de nos enfants. Nous te faisons ces Seigneur mon Dieu pour le nouveau nom que tu as donné à un adorateur ici qui était malade ou un membre de sa famille qui était malade, Seigneur. Nous te faisons ces Seigneur mon Dieu mon roi parce que tu changes le monde de la maladie en guérison. Nous te faisons ces Seigneur mon Dieu parce que tu changes le monde du célibat en mariage. Nous te faisons ces éternel mon Dieu mon roi parce que tu changes, Père éternel, le monde le cœur d'un adorateur blessé, Seigneur, en joie. Tu penses la plaie, Seigneur, mon Dieu. Nous te faisons c'est, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'un adorateur qui a crié longtemps que père, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Tu as dit ce soir que son colis est délivré. De saisir le colis, Seigneur, oui. Personne ne peut contester contre nos colis, Seigneur, parce que nous sommes des choisis. Nous sommes tes élus. Nous sommes tes favorisés. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous te faisons c'est. Et maintenant, nous te faisons ces Seigneur, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est comparable comme toi, Seigneur. Quand tu prépares le cadeau, papa, personne ne peut personne ne peut bloquer ce cadeau, Seigneur. Nous saisissons notre cadeau, Seigneur. Nous saisissons, Seigneur, la destinée de nos enfants, Seigneur, qui est déjà préparée, Seigneur. Oui, Seigneur, chaque, chaque enfant de chaque adorateur, Seigneur, oui. Oh, Seigneur, nous te servirons, nous et notre famille. Nous te servirons, nous et notre mari nous et notre maison. Oh Seigneur, merci oui. Mon papa, je te fais serrer. Adorateur, adoratrice, nous sommes déjà à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous prépare, adorateurs, adoratrices. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour vos vies. Et je prie vraiment que vos enfants soient scellés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et que mille tombent à leur gauche, dix mille à leur droit, qu'ils ne soient jamais atteints. Et qu'ils aient un esprit de discernement, oui. Le Seigneur, il est merveilleux. Et je sais qu'il fera de grandes choses dans la vie de nos enfants, oui. Il a dit, demandez, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvre le Seigneur ouvre de nouvelles portes pour la vie de nos enfants le Seigneur ouvre de nouvelles portes pour la vie de chaque adorateur et de chaque adoratrice sur cette plateforme Seigneur notre grenier ne sera jamais vide oui parce que le Seigneur est merveilleux oh Seigneur merci merci Papa merci pour notre santé merci Seigneur pour le local même que tu nous as donné Seigneur mon Dieu pour ceux qui sont déjà dans leur maison merci Seigneur mon Dieu mon Roi oui Yahweh merci parce que c'est toi Seigneur il ne déçoit jamais notre papa. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons encore te faire un grand C. Oh, Seigneur. Hey, mon beurre, je te fais C. Hey. Je te fais C. Hey. Je te fais C. Hey. Je te fais C. Hey. Adorateur, adoratrice, je vous bénis. Je vous bénis dans le nom de notre précieux papa. Je ferme le ciel de la demeure de votre maison. Que mille sombres à votre gauche, dix mille à votre droite, que vous ne soyez jamais atteint. Je prie pour vos voisins. Je prie maintenant que les anges que le Seigneur a déployés depuis les cieux, Seigneur, vous protègent tout au long de cette nuit. Demain, que votre départ aussi soit béni dans vos destinations respectives. Que le Seigneur vous fasse un, un retour inimaginable et que votre journée soit excellente, ah Seigneur je prépare également, Père éternel la place pour l'adorateur qui va passer, l'adoratrice qui va passer demain, Seigneur mon Dieu, oui Papa, c'est toi qui remplis nos bouches, éternel mon Dieu je prie Seigneur mon Dieu, que demain Père éternel qu'elle soit Père éternel à sa place, Seigneur. Pour que nous puissions te célébrer, Seigneur, mon Dieu. Pour que nous puissions encore t'adorer, Seigneur. Parce que, Papa, c'est dans la louange et dans l'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous te rencontrons. C'est dans la louange et dans l'adoration, Seigneur, mon Dieu, que nous recevons, Seigneur, mon Dieu, les différents dons, les différents dons, Seigneur, et les différentes onctions que tu as prévues pour nous, Père. Nous voulons encore te dire merci, Yahweh. Merci, Père. Merci pour ta fidélité et tes bienfaits, Seigneur. Allez, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. bonne, bonne te <quintess greed> Je te fais. Je Je te fais. Je Je te fais. Je Je te fais. Je te fais Je te fais Je te fais C'est qui te vois. Je te fais Je te fais je te fais, c'est, et, je te fais, c'est, merci Seigneur, je te fais, c'est, ah Seigneur tu bénis vraiment, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis Seigneur, oh, nous t'adorons encore ce soir, et va, eh eh. Oublié de prévenir au début de l'adoration que je n'ai aucun droit sur les musiques qui sont jouées. Ah, ah, ah, ah. ah oui, Seigneur. La confiance, là, ça se prépare au pied du Père. Ah oui, ça ne vient pas comme ça, la confiance. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Ah, dans la présence du père. On n'a même pas envie de partir. On n'a même pas envie de partir. Merci, Seigneur. Et yeah. santeo c'est toi j'ai réussi c'est toi je gagne à manger c'est toi j'ai un toit pour dormir c'est toi ma bonne santé c'est toi et moi eh ben, mon dit que si on te fait confiance tu ne vas jamais nous Jamais, jamais, jamais, jamais. Il ne le déçoit pas, ça c'est vrai. Non, non. Je te fais, Je te fais, Je te fais, Moi, je dis, je saisis mon témoignage. Ah oui, j'ai. J'ai saisi mon témoignage car l'adoratrice Corine a témoigné. J'ai saisi mon témoignage quand l'adoratrice Catherine a témoigné. J'ai saisi mon témoignage quand l'adoratrice vea a témoigné. Oui, Seigneur, je saisis, moi je vais témoigner. J'ai déjà pris mon colis, je ne sais pas quand, est-ce que je vais l'ouvrir, mais je l'ouvrirai certainement, Seigneur, certainement. Je te fais c'est, je te fais c'est. Je te fais, c'est. Oui, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu de miracles. Je te fais, Adoratrice, adorateur. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Que Dieu veille sur vous et vous et votre maison. Bonne soirée.